J'ai été attiré dans l'ordre par deux aspects de la vie de Saint Dominique, la joie et les larmes. Commençons par les larmes. Toute la nuit, il priait dans l'Église pour la conversion des hommes qui autour de lui abandonnaient la foi. Mais la journée, il était toujours dans la joie, quand il témoignait de l'Évangile. Et tout le monde voulait le suivre pour la joie qui rayonnait de son visage. Et aujourd'hui encore, vivre la vie commune, prier, célébrer l'Office nous rend joyeux. Et rend ce que nous annonçons à très bien.